Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un trépied de la marque Moment. Ça, c'est la boîte et je les remercie donc pour ce trépied. Mais tout d'abord, je voulais vous revenir un petit peu sur les événements qui se sont déroulés pour moi ces derniers temps. J'ai été très chargée, j'ai réalisé plusieurs vidéos, notamment une grosse vidéo pour un événement au Grand Rex à Paris. C'est quand même le plus grand cinéma d'Europe. C'est pas rien et je suis Très contente d'avoir pu réaliser cette vidéo, vous pouvez aller la voir à ce lien-ci. J'ai aussi fait pas mal de vidéos pour Bulle, donc mon ASBL, je pense que vous en avez déjà entendu parler. J'ai réalisé des petites capsules pour faire de la pub à notre ASBL, mais ce c'est pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Donc je vais bien vous parler d'un trépied. Voici le fameux trépied en question. Il n'est pas plus large que mes épaules. Ça donne déjà une idée de sa taille. J'aime vraiment ce trépied. Il est pratique parce qu'il n'est pas très grand. Hein. Il n'est pas trop lourd non plus, mais pas trop léger. Donc, il est quand même stable. J'apprécie parce qu'ils nous ont mis une housse. Hein. La marque Moment, ils nous fournissent toujours des housses. Donc ça, c'est super chouette. C'est pratique ben, pour transporter, pour voyager, euh, ou tout simplement pour le ranger et qu'il soit protégé. Alors, c'est un trépied euh, classique. Voilà, j'ouvre un des premiers pieds. Et donc, le système, c'est un système, je ne sais pas comment le nommer, mais euh, voilà, on bloque ici pour pouvoir caler le pied. Et il y a deux positions, une position plus large et une position plus serrée. Donc Je vais l'installer. Ça allait Ça allait Ça allait Donc pour ouvrir le trépied, c'est un système où on tourne ici les bagues et donc c'est un système télescopique classique pour des trépieds. Je vais vous donner une petite astuce pour faciliter le dépliage du trépied, c'est de positionner sa paume entièrement sur toutes les bagues, donc ici il y en A4 et je les tourne tout en même temps ça me fait gagner un petit peu de temps voilà petite astuce au passage c'est gratuit ici on a la tête du trépied donc vous pouvez le voir il y a plusieurs outils pour pouvoir régler euh, la tête du trépied en fonction euh, de la caméra et de l'angle que vous voulez pour votre plan on a également ici euh, une, la possibilité de faire une rotation ben, latérale avec un indicateur ici il y a une encoche un petit peu savoir au niveau euh, des degrés, si vous voulez faire euh, un panorama euh, de 90 degrés, 280 degrés, eh bien, il y a euh, des indications qui facilitent le processus. On peut incliner également, grâce à une rotule, la caméra. Et il y a même ici une encoche qui permet vraiment de pouvoir mettre la caméra à la verticale, ce qui peut être pratique pour certains plans, euh, vus d'en haut. Donc ici, on pose notre caméra sur une plate. Une plate sur une plate euh, rapide avec un système euh, d'enlèvement et d'accroche rapide. Ce que je regrette c'est que c'est pas forcément la plate la plus euh, universelle en tout cas elle n'est pas compatible avec mon monopole mais c'est pas grave je Soit je change, soit je vais essayer de trouver un adaptateur pour pouvoir passer de l'un à l'autre assez facilement. Par contre, ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est qu'à l'arrière de la vis, ils nous ont mis un système avec un petit arceau qui a moyen de déployer. Pour pouvoir visser facilement la caméra dessus sans avoir besoin d'outils ou d'une pièce ce qui est euh, pratique parce que voilà, une petite pièce on en a toujours une sur nous mais pour la chercher il faut euh, du temps et c'est parfois un peu embêtant. Donc là c'est facile, on déplie l'arceau et on installe la caméra directement dessus. Très bon point je dois dire. Autre chose assez chouette, c'est qu'il y a ici un indicateur de niveau. Donc c'est assez pratique pour savoir si on est horizontal et autre particularité du trépied, c'est qu'ici on a euh, la possibilité de mettre un poids. Alors moi, je trouve que le trépied est déjà bien stable comme ça. Je pense pas en avoir l'utilité, pas pour le moment. J'en ai pas encore eu besoin, donc voilà. Mais pourquoi pas C'est bien d'avoir le système au cas où, euh, si je suis dans des conditions où il y a vraiment beaucoup de vent, eh bien, ça pourrait m'être utile. On ne sait jamais. Donc voilà, je trouve ce trépied vraiment très pratique. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop lourd, mais pas non plus trop léger. Il est pratique, facile à déplier, les mouvements sont fluides, il a un système d'attache rapide, il a une bulle d'indicateur de niveau, la plaque rapide est intéressante vu l'arceau. Donc voilà, ça c'est tous les points pour lesquels je l'apprécie. Je regrette juste pour la plaque rapide, qu'elle soit pas compatible avec mon monopode, mais bon c'est pas très grave. Pour la qualité, il est vraiment pas cher, là il est à 59 ,69€ sur amazon c'est vraiment pas cher pour la qualité donc moi j'en suis vraiment contente et je vous le recommande j'espère que j'ai pu vous le présenter correctement et que vous avez apprécié la vidéo donc ce week-end il y a les photos des à bruxelles je sais pas si vous comptez y aller en tout cas moi je serai présente c'est l'occasion bah, de découvrir un petit peu euh, les nouveautés et ce que les marques nous proposent euh, en termes de matériel sur le marché actuellement et c'est aussi bah, pour peut-être pourquoi pas l'occasion de rencontrer d'autres professionnels euh, de la photo et de la vidéo donc je pense que ça va être vraiment très sympa si vous venez si vous comptez passer ben, peut-être mettez moi en commentaire quand vous comptez y aller et on se croisera peut-être en tout cas ce sera avec plaisir si vous l'avez toujours pas fait je vous conseille de vous abonner à mon compte instagram j'y poste régulièrement des photos et je fais euh, régulièrement aussi un petit jeu que j'ai nommé le macro photo game et donc je vous propose des photos en macro et je vous invite à essayer de deviner ce qui se cache derrière la photo si si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, on commence à être un peu plus nombreux, c'est chouette. Et j'espère que ça va continuer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, souriez quand vous filmez